Ce que j'aime dans cette bibliothèque, je dirais que c'est déjà ces escaliers qui arrêtent pas de tourner et puis aussi cette espèce de vue qu'on a d'en bas vers le, vers le haut et aussi le fait qu'au rez-de-chaussée, il y a souvent des, des expositions qui sont organisées. Donc c'est un petit peu cette espèce d'ouverture sur le monde qui nous permet d'avoir la BU en dehors de, de nos cours respectifs. J'ai fait du théâtre et on a organisé un énorme escape game sur toute la BU, donc on jouait nos, nos petites scénettes en bas et en fait on demandait vraiment au groupe qui était là d'aller chercher des indices sur les trois étages de la BU, vraiment dans les recoins de la BU, même à l'étage 05. Et puis à la fin, tout le monde se réunissait ici et puis on avait donné euh, du coup, la, la, la réponse à l'ennemi. Des après-midi, enfin, on demanderait à tous mes amis, on s'en souvient au moins, au moins d'une. Tu peux y aller parce que tu as vraiment envie d'étudier, d'être au calme. Et là, du coup, tu vas trouver ton petit recoin. Tandis que d'autres fois, ben, certains, ceux qui habitent chez leurs parents et qui n'ont pas forcément d'endroit pour se retrouver avec les potes, ça va être un SMS en disant RDV à la BU. Purée, elle va vraiment, vraiment me manquer cette BU. Pas les cours, mais euh, l'ambiance BU, le fait de retrouver les potes aussi à la BU, mais ouais, elle va me manquer.